Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour la nouvelle critique de la série The Last of Us HBO, l'épisode 5, le fameux épisode 5 que j'attendais particulièrement. Euh, comme à chaque fois, comme tous les lundis, une partie non-spoiler, une partie spoiler, le tout timé, etc. pour être sûr de ne pas vous faire piéger et pour avoir l'avis des autres membres de Naughty Dog Mag, mais également des amis de chez PlayStation Inside et de Linou, euh, qui n'a jamais joué au jeu, qui ne connaissait pas l'univers, rendez-vous demain pour un débat intense et animé comme à chaque fois pour exposer nos points de vue. Et j'attends bien entendu dans l'espace commentaire vos retours sur cet épisode. Attention si vous voulez spoiler, vous l'écrivez en gros spoiler et vous sautez des lignes pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas vu euh, l'épisode et euh, rendez-vous, bien, bien entendu, bah, demain pour là, pouvoir en parler un peu plus librement. Donc on attaque directement et on attaque directement bah, avec la partie non-spoiler de cet épisode qui, souvenez-vous, la semaine dernière, je vous disais, l'épisode 4 m'avait un petit peu déçu quand même, on va pas se mentir. Euh, C'était pour moi l'épisode qui était le, le, le moins bon de la série. Et là, l'épisode 5, ça va un petit peu mieux. Alors, je... L'épisode 3 reste toujours mon préféré. Et là, c'est l'épisode 2, l'épisode 5, son kiff-kiff en deuxième position. Après, je mets l'épisode 1 qui est très en dessous, enfin, juste après aussi. Et l'épisode 4 qui, lui, est, est un peu plus loin. Mais un très bon épisode 5 qui, là, par contre, revient clairement dans une trame du jeu. Euh, vraiment, c'est assez fidèle. Alors, bien entendu, vous allez voir que tout n'est pas respecté à la lettre. Et pour les besoins de la narration et tout, il euh, y a peut-être des moments euh, à la fin... Fin de la séquence de Pittsburgh qui est mis peut-être au milieu ou au début, enfin globalement, c'est comme je disais en fait dans la critique la semaine dernière et pour l'épisode 3, le début et la finalité restent les mêmes mais au milieu il y a des changements. Et là en fait c'est pas vraiment des changements en mode on change le truc, c'est juste l'ordre, il y a certaines choses là, voilà, je vais développer ça dans la partie spoiler pour ne pas, mais globalement on est sur un épisode qui respecte la, la trame, les événements du, du jeu, sur ça il n'y a pas de souci et qui respecte même clairement, hein. euh, l'épisode 4 changer certaines choses très importantes, l'épisode 3 ça n'avait limite rien à voir, et là on revient vraiment comme dans l'épisode 1 ou 2 où c'est très très similaire. Euh, donc c'est un nouvel épisode qui poursuit les aventures de Ellie et Joël et surtout bah, en fait de, de Sam et euh, en fait vous allez voir qu'on on va en apprendre un petit peu plus sur Sam et Henry et j'ai beaucoup aimé ça. Euh, en fait c'est ça qui est bien dans cette adaptation, ce que certains ne comprennent pas c'est que c'est pas un copier-coller du jeu et tant mieux et qu'il y a des scènes qui vont changer mais il y a aussi des scènes supplémentaires comme l'introduction du, du jeu qui dure beaucoup plus longtemps etc. Et là il bah, y a des choses que l'on ne voit pas dans les jeux et qui rajoutent et pour moi c'est euh, vraiment mieux. Euh, la relation entre Sam, Henry, Ellie et Joel est vraiment bien respectée, c'est-à-dire qu'on va voir que c'est assez tendu au début, mais très rapidement, comme dans les jeux, il y a une, une alchimie, une symbiose, et voilà, on, on sent vraiment dans les jeux que... Euh pour la première fois, Joël s'attache un peu à des, à des personnes qui deviennent euh, son ami, on, on, on le voit dès le, dès le, dès, dès, dès le jeu, hein, dès qu'il commence à vraiment décider d'être ensemble, même si au début Joël est un petit peu méfiant, mais il voit que, voilà, il voit que Sam et Henry ont, ont un bon fond et on sent qu'ils sont amis et à la fin dans le jeu, clairement, euh, à, la, à la fin de, de la vie de Pittsburgh, tu vois très bien que Joël et, et Henri sont potes. Et là, en fait, c'est comme ça, tu vois, dès le début, tu sens que c'est un petit peu tendu, ils sont en train de discuter autour d'un feu et très vite, tu sens qu'il y a une amitié qui s'installe un cercle de confiance. Ellie et, et, et Sam, eux, vont directement être potes. Et avec Henry, ça va aussi bien se faire. Donc j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit respecté. Le jeu d'acteur de Lamar Johnson, donc, donc Henry, et de Kevin Woodward, Sam est tout aussi bon. Là encore, vraiment, je, je trouve qu'ils ont vraiment... Je comprends que Neil Druckmann et Craig Mazin expliquent qu'ils ont passé énormément de temps sur le casting. On rappelle, hein, il y a 100 actrices qui ont été castées pour Ellie... Donc voilà, euh, Bella Ramsel n'a pas été choisie au hasard. N'en euh, déplaise aux haters. Et elle incarne parfaitement Ellie. Elle le montre au fil des épisodes. Et attendez de voir l'épisode 7. Euh, donc voilà, je, je, je trouve que là, euh, les deux acteurs qui jouent Sam et Henry, pareil, leur relation très touchante euh, c'est à dire qu'on voit dans le jeu qu'ils sont très proches et ben là je trouve qu'ils ont réussi dans la série à encore plus nous le montrer c'est vraiment très touchant j'ai beaucoup apprécié euh, on retrouve les principaux lieux donc comme je disais les, les, que ce soit les bureaux dans lesquels Henri et Joël planifient l'évasion la fameuse ancienne école euh, souterraine avec les dessins d'enfants euh, et donc comme je disais c'est là c'est pour servir au récit il y a des passages qui qui ont été modifiés, il y a des passages qui ont été supprimés aussi, mais ils ne sont pas très importants mais les, les principaux passages ont été un petit peu modifiés mais globalement c'est très fidèle et j'ai beaucoup apprécié euh, tout cela. Dans cet épisode, on continue à voir également bah, la vie des pillards avec toujours Kathleen et Perry. Et, et on peut voir que ces derniers vont vraiment mettre un point d'honneur à vouloir retrouver Sam et Henry et qui sont déterminés à, à se venger pour les punir, d'avoir tué certains de leurs membres. Ils, ils n'hésitent pas même d'ailleurs à, à, à menacer des innocents et tout. Ça va, ça va très loin. On voit que finalement, c'est vraiment des, des le bordel. Dans, enfin, c'est l'organisation et, et le bordel. Mais toujours un très bon jeu d'acteur de, de Jeffrey Pierce. Je ne me rappelle plus l'actrice qui, euh, qui joue Kathleen. Bon... Elle, ne m'a pas transcendé. Euh, je ne peux pas dire qu'elle joue mal ni qu'elle joue bien. C'est basique. C'est basique, ça, ça fait le taf. Euh, je regrette en tout cas que dans la série, maintenant on a l'épisode 5, qui est quand même un traitement des infectés bien en delà. Donc je le sais, et je l'ai même dit dans les précédentes critiques, The Last of Us, bien que ce soit un monde post-apo, le post-apo, la survie, les zombies, c'est secondaire, voire c'est vraiment l'idée, montrer les relations humaines, montrer que ben, la plus grande menace, c'est finalement l'homme en lui-même, etc. Mais là, quand même, je regrette un petit peu, j'aurais aimé voir un petit peu plus d'infectés, un, un petit peu plus de claqueurs. Même si, dans cet épisode 5, on n'est on on est pas en reste, mais... Dans l'ensemble jusqu'à maintenant, euh, c'est à dire que l'épisode 1 bah on n'en voit pas, euh, bah l'épisode 3 forcément comme c'est un flashback euh, et que c'est une ville protégée on n'en voit pas, l'épisode 4 on n'en voit pas et bon là l'épisode 5 on en voit un petit peu mais voilà je, je regarde un petit peu même si c'est dans, dans l'univers et l'ambiance de la of et qu'à la fois j'avais peur qu'il y en ait trop, je trouve qu'il n'y a pas un bon juste milieu pour le moment. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre si ce n'est que euh, là la... il y a une scène de gameplay, notamment la scène du sniper qui est adaptée, et donc ça je trouve que c'est brillamment fait parce que euh, Craig Mazin et Neil Druckmann disaient justement que euh, l'idée c'était de ne pas adapter toutes les scènes de gameplay, qu'il n'y en avait que très peu qui étaient intéressantes et ils avaient totalement raison, et, et là en fait il adapte et bien euh, vraiment euh, je, je, je, je, je me suis dit. Quand j'ai commencé à voir la scène, je me suis dit, aïe Alle, aïe comment ça va se passer Et c'est vraiment bien fait. Je développerai ça dans la partie spoiler, mais il y a eu des changements, des idées vraiment intelligentes qui ont, qu ont été faits. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si je n'ai qu'il y a toujours un traitement désinfecté qui me dérange un petit peu. Euh, mais en même temps, bon ben là maintenant, voilà, je ne vais pas le répéter à chaque fois, c'est pour cette série, ils ont fait ce choix-là. Entre le fait qu'ils peuvent communiquer vraiment comme des champignons et tout, bon ben voilà. On, on fait ce choix-là et vous allez voir que... Ça continue dans cet épisode-là. Et donc, euh, on a également la scène finale euh, qui, pour moi, était une scène extrêmement redoutée. Après la déception de l'épisode 4 avec une scène ultra importante qui, pour moi, a été un petit peu massacrée, j'avais vraiment très peur. Et finalement, la scène finale m'a vraiment satisfaite. Euh, satisfait, satisfait, oui, satisfait. Je, je suis encore un homme, <rire> à preuve du contraire. Euh, et donc, voilà. Donc, du coup, un épisode, que vous l'aurez vu. Où je suis content. Ça remonte, euh, ça remonte, ça, ça revient vraiment dans la moyenne de tout ce qu'on a vu jusqu'au début. Donc, petit masterclass. Euh, donc, voilà. Je vais pas en dire plus sur la partie non-spoiler. Je pense que j'ai fait le tour. On va passer directement, du coup, bah, à la partie spoiler. Donc, dès le début de l'épisode... Euh, et ben on a une nouveauté d'un passage inédit puisqu'on découvre un petit peu le passé de Sam et Henry, alors pas on découvre pas 10 ans, hein, on découvre peut-être une semaine depuis qu'ils sont recherchés par les pillards et en fait ça va c'est plusieurs jours jusqu'à l'arrivée de Joel et Ellie dans, dans la ville de Pittsburgh et donc du coup ben là c'est là qu'on va découvrir vraiment le, leur relation à quel point ils sont, ils sont fusionnels, ils sont proches à quel point Sam est vraiment protecteur de son petit frère et j'ai adoré je trouve que leur relation est parfaitement retranscrite, le fait que Sam soit sourd parce qu'il faut savoir que Kaywon Woodward donc l'acteur est véritablement sourd et tout et bien ça rajoute un petit côté euh, suspense parce que des fois euh, bah, tu on se met à la place du petit garçon qui n'entend rien donc il n'entend pas le danger etc euh, Sam et Henry doivent parler avec le langage des signes, j'ai vraiment adoré, je trouve que c'est génial euh, c'est un changement qui est vraiment bien fait et surtout que même ils ont pensé à tout pour pouvoir interagir avec Ellie, jouer, etc. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé. Cela nous permet également de nous plonger dans le chaos de cette ville. On voit que la vie qui est contrôlée par les, par les raiders euh, est, est, est dans le chaos le plus total, que, qui a une insécurité totale et que, euh, euh, bah, des fois, même les, les, les personnes qui n'ont rien demandé, bah, euh, sont, sont tuées, etc. Et ça prouve vraiment que c'est le message de The Last of Us que finalement, le plus grand danger, ça reste l'homme lui-même. Donc, j'ai ai beaucoup aimé l'introduction. On voit que Kathleen et est et et les Raiders sont vraiment prêts à tout, comme je vous disais, pour retrouver Sam et Henry quitte à. À, à, à tout simplement en fait euh, menacer les alliés de, des deux frères en fait qui, qui n'hésitent pas en fait même à dire à, à son homme de main bah tuer les tous jusqu'à qu'il y, en fait, y en a un qui va craquer qui va balancer où il se trouve mais on voit qu'il y a zéro zéro pitié zéro empathie zéro compassion du côté des, des pillards et euh, voilà comme je, je, je sais de le répéter euh, bah, les, les infectés c'est secondaire la plus grande menace c'est l'homme lui même toujours dans l'introduction on, on voit Sam et Henry euh, qui se font aider par un homme euh, et je trouve que c'est très touchant de voir comment les deux frères sont proches. Encore une fois, hein, on, on le voit et l'homme explique même à, à Henri que, que Sam est effrayé. Mais s'il est effrayé, ce n'est pas par la situation. C'est parce que Sam ressent que Henri est effrayé. Et donc, il doit, il doit être plus courageux pour pour rassurer son, son petit frère et donc du coup tu vois Sam tout de suite qui va vers, tu vois Henri qui va tout de suite vers Sam pour euh, justement lui dire écoute t'inquiète on risque rien etc. Je, je trouve vraiment l'introduction j'ai beaucoup aimé, cette relation etc. et surtout c'est bien dosé. C'est-à-dire qu'on a un petit flashback pour comprendre un petit peu le concept, qui ils sont euh, leurs relations et tout. Mais ça dure quoi, 10-15 minutes, c'est une petite introduction. Et après, hop, on revient au moment où la rencontre de, de Sam, Joël, Henri euh, et Ellie. Et je, je, je trouve que c'est brillamment amené. Et justement, concernant la rencontre entre Sam, Henri, Joël et Ellie, eh ben, ce n'est donc pas la même euh, que, que dans le jeu. Et là, pour le coup, je dois, je dois avouer que c'est un peu moins marquant. J'aurais aimé une scène un petit peu comme dans le jeu. Là, la rencontre est pas mal, mais j'aurais préféré euh, comme dans le jeu, clairement. Euh, mais tout de suite, on assiste à un moment de calme, et euh, où on voit que les quatre amis commencent à partager un repas, et dès le lendemain, ils planifient leur évasion de la ville, et leur relation se met en place comme dans le jeu, et je trouve que c'est vraiment bien fait. Même si ce n'est pas identique, on reste dans un cheminement très proche, avec euh, une relation qui s'installe assez rapidement, une relation de confiance, et donc, du coup, on commence à découvrir ben, leur, leur fuite de la ville de Pittsburgh avec un cheminement qui est très proche, avec des lieux et des décors qui sont familiers. Et l'idée de passer euh, justement par les tunnels sous la ville. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive dans la partie de l'école sous terre. Et il y a moins de me Donc là encore, tu vois, il n'y a pas la menace de tous les infectés et tout. Et j'aurais aimé quand même qu'il y en ait un petit peu, qu'il y ait une scène un petit peu au moins. Voilà. Et, et ça, je regrette. C'est vrai que quand je disais qu'il y a un traitement des infectés qui est un peu moins euh, présent que dans le jeu, là. Quand il passe par les tunnels et qu'il aurait dans cette école, j'aurais aimé quand même qu'on ait une séquence avec les infectés que l'on n'a pas malheureusement. Je trouve que c'est un petit peu dommage, mais euh, on, a, on, a quand même, euh, on a quand même quelques petites références qui sont sympas. Toujours la présence des girafes, euh, et dans l'école, Ellie et Sam lisent une BD, Savage, euh, Savage Starlight, qui est une BD qu'on doit trouver dans le jeu. Donc j'ai trouvé la, la référence fantastique, j'ai ai beaucoup aimé ce, ce moment-là. Euh, on retrouve donc toujours cette belle complicité entre Sam et Ellie, avec Henry qui dit son fameux dialogue euh, à Joël, cela fait longtemps qu que je n'avais pas vu euh, Sam sourire ainsi, etc. Mais euh, même en un seul épisode, la série arrive vraiment à nous plonger dans la relation et nous montrer euh, l'amitié qui commence à naître entre les quatre euh, amis et c'est vraiment bien foutu. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est très fort dans cette série The Last of Us, c'est qu'en fait, en un seul épisode, ils arrivent à te toucher. C'est-à-dire en un seul épisode, ils arrivent à te faire chialer pour l'histoire de Bill et, et Frank, là en un seul épisode, ils arrivent à te faire attacher à Sam et Henry et euh, à la complicité de, de Sam et Ellie et ça, je trouve ça vraiment très fort. Comme dans l'épisode 4, on a également bah, une partie du côté du point de vue des pillards et en fait on, on, on nous montre que malgré tout, bah, même si c'est des, bah, on va pas se mentir, des, des, des pourritures et qui n'ont pas beaucoup de pitié, etc., bah, ça reste des humains et que Kathleen, elle aussi, a beaucoup perdu, qu'elle a beaucoup souffert, qu'elle vit avec ses démons et qu'elle a vraiment ses raisons de vouloir traquer et tuer Sam et Henry et donc du coup bah, on sent la patte Naughty Dog et l'effet The Last of Us Partie 2 qui nous montre les deux points de vue euh, que dans ce monde dévasté on se rattache à tout ce que l'on a et tout ce que l'on a finalement. Et eh bien euh, ça, ça, ça ça va légitimer un peu la violence du, du jeu mais ça m'a vraiment fait penser là au côté The Last of Us Part II où il y a deux points de vue qui se mettent et, euh, et j'ai trouvé une bonne idée. Euh, même si là on va pas se mentir on n'arrive pas à s'attacher quand même aux Raiders et que ça reste... Des, des, des beaux enfoirés quand même, hein. on, va, on, va, on va quand même pas se mentir. On arrive à la fameuse scène du, du sniper qui se déroule cette fois de nuit contrairement au jeu. Et pour moi cela rajoute vraiment une bonne tension et je trouve qu'elle est parfaitement réalisée. Je trouve que ça fait... Alors, j'ai préféré la ville de Bill dans la série, je l'ai dit hein, clairement, j'ai beaucoup aimé dans le jeu, mais pour moi j'ai préféré dans... Ça m'a plus touché. Et là je pense que c'est le deuxième mo moment de la série où... J'ai peut-être préféré une séquence de la série que dans le jeu. Et ça fait partie de cette scène de Sniper. Le fait que ce soit de nuit, etc., ça rajoute vraiment euh, en, en intensité et tout. Les pillards qui attaquent à ce moment-là, donc ça va vraiment te, te, te, te mettre en, en PLS. Et surtout, en fait, le fait qu'ils ont parfaitement réussi à retranscrire la séquence de gameplay. Et ça, quand même, c'est bien foutu. Et donc après, on a l'arrivée des Raiders qui est intense et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Là vraiment, en fait, comme en plus il y a plusieurs changements dans la série, c'est ça qui était génial. En tant que joueur, je me suis dit, ok, ils sont capables de faire mourir ça euh, maintenant, en fait. Euh, Henri maintenant. Donc en fait, j'étais là vraiment dans l'épisode en mode, putain, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Et il se passe un truc que j'avais pas vu venir, Et ben l'arrivée du colosse et l'arrivée de la vague. Alors ça m'a un petit peu dérangé ce côté horde mais un petit peu moins parce que là dans la série, enfin dans le jeu à ce moment là déjà on a une espèce de petite vague horde d'infectés de, de, de, et là par contre j'ai trouvé la scène très stylée très stylée avec vraiment le, le sol qui s'effondre, le colosse qui arrive et là tous les... les... j'ai trouvé la scène vraiment très classe surtout que c'est de nuit, il y a le feu, les, les effets de, de, de lumière et tout très très classe, là on, on sent on sent comme on sait vraiment pas ce qui va se passer J'étais vraiment dans la série en mode, putain je prends mon pied, je prends mon pied, je sais pas ce qui va arriver, j'ai je, je, vraiment passé un très bon moment sur cette scène. Euh, après, je... Voilà, j'ai encore toujours un petit peu de mal avec le côté Horde, euh, Mais voilà, après, je dois pas vous mentir, j'ai vu l'épisode en avant-première, et c'était un épisode où... Le, le, et c'était annoncé en début d'épisode euh, que les VFX, donc les effets spéciaux, n'étaient pas terminés. Euh, je crois que c'est un épisode, si je ne dis pas bêtise, euh, qui datait du, du 11 novembre. Et donc du coup, je dois admettre que j'ai trouvé le colosse, le mouvement du colosse un peu, un peu kitsch, un peu, un peu... on voyait que c'était fait par ordinateur par exemple. Et en fait, du coup, je ne sais pas du tout s'ils ont foiré ça ou si euh, bah, c'est parce que moi, j'avais pas je j'avais pas l'épisode en version finale. Donc ça, je peux pas trop me prononcer là-dessus, mais de mémoire, j'avais vraiment l'impression que le colosse avait moins de gueule que ce qu'on voit dans le trailer. Donc là, je mets quelques petites réserves. Euh, C'était également l'occasion de, de, de découvrir la nouvelle variante de claqueur qui est bien plus menaçante et bien plus rapide que, de, que les précédents et elle est très dérangeante. Ça fait un petit peu exorciste. Genre, il se, il se balade bizarrement et tout. C'est le fameux, euh, la nouvelle variante de claqueur que Craig Mazin a inclus dans, dans la série. J'ai beaucoup aimé, même si finalement ça reste un détail. On la voit 5 minutes et je pense que bah. Voilà, euh, ceux qui ne connaissent pas The Last of Us sur le bout des doigts verront même pas que c'est une, une nouvelle variante de claqueur. Mais là, j'ai bien aimé. C'est très dérangeant, très menaçant, très dérangeant. Surtout la séquence où elle est dans la voiture avec Ellie. Mais, euh, mais j'ai bien apprécié ce, ce, ce petit moment en tout cas je dois, je dois avouer que j'étais pas très bien à ce moment là parce qu'en plus vraiment le claqueur a vraiment comme Craig Mazin l'avait annoncé euh, un, un côté très humanisé en fait euh, avec ses vêtements et tout on dirait vraiment une petite fille et, et voilà j'étais pas bien j'étais pas bien mais j'ai beaucoup apprécié malgré tout et du coup bah, après c'est la fin C'est la fin de, de l'épisode et on arrive à la scène finale et c'est le motel euh, où euh, Sam Henry, Joël et Ellie se, se réfugient et là changement euh, petit changement c'est à dire que on a vraiment euh, Sam euh, et Ellie dans la chambre en train de discuter ensemble. Euh, Henri et Joël qui sont en train de, de, de, passer de, de, de préparer la bouffe, de discuter, etc. Et donc euh, on a cette scène où euh, Sam demande à Ellie si, si elle a peur de, de quelque chose. Et, et comme dans le jeu, Ellie qui, qui ne prend jamais rien au sérieux, qui se dit j'ai peur, peur des scorpions, machin. Et tu vois que Sam est un peu saoulé en mode Non mais meuf, pour de vrai, t'as peur de quoi Et là t'as Ellie qui commence à se, à se livrer. Et comme Sam est sourd, ils ont un petit, euh, un petit, euh, un petit, euh, un petit carnet magique où ils écrivent et ils peuvent effacer et justement en fait contrairement au jeu là il y, y, y a Sam qui va euh, montrer sa morsure à Ellie et il y a une scène ultra touchante que, qui moi il m'a mis un peu les frissons c'est Ellie qui, qui est persuadée d'être le vaccin en fait et qui va se couper la main en disant mon sang est le remède et qui va et en fait on sait pas si Ellie se voit la face ou si elle y croit un petit peu et qu'elle veut simplement, en fait, rassurer Sam. Et elle va euh, mélanger son sang à celui de Sam. Et malheureusement, ça ne va pas servir. Et le lendemain, en fait, euh, bah Ellie se réveille et, et Sam l'attaque. Et euh, on a une fin d'épisode qui est exactement comme dans le jeu. Et, et euh, j'avais beau savoir ce qu'allait allait se passer, j'avais beau connaître, ça m'a terminé. Ça m'a terminé parce que le jeu d'acteur de, de Lamar Johnson est exceptionnel. Son regard, son... Masterclass, je, moi je moi, le grand l'épisode en mode euh, pff, le coup part, ça s'arrête et t'es là en mode... Euh, voilà, j'ai beau avoir fait 10 fois le premier jeu, je la connais par cœur ce scène qui est, qui est traumatisant dans le jeu aussi, hein, surtout qu'on ne la voit pas venir, parce que ça va tellement vite, entre le fait que, que, que Sam tue son petit que Henri tue son petit frère et tout, et qu'après d'un coup ça va tellement vite dans le jeu, là ça va un peu moins vite dans la série mais quand même... Je pense que pour le grand public, j'ai très hâte de voir le, le débat avec Linou, je pense qu'elle va être en PLS. Euh, mais voilà, j'ai adoré, j'ai adoré, c'est parfaitement fait. Et la fin qui te crucifie sur place avec l'enterrement, que ça on voit pas dans le jeu. L'enterrement et Ellie, Ellie qui est marquée, qui est très marquée et qui laisse la pancarte magique avec le, le mot « désolé ». Et, et Joël, qui là aussi, tu vois qu'il est marqué, euh, j'ai adoré. En fait, ils ont, ils ont encore plus humanisé les personnages que dans le jeu. Ils leur ont vraiment donné un, un côté bah, plus humain que, que j'ai adoré. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que se termine l'épisode. Et je trouve que c'est une pépite. Et j'ai adoré euh, cet épisode 5 qui, je vous le dis, je le mets sur le, au même pied d'égalité que le 1, 2, 5. Le 3 un peu au-dessus, le 4 un peu en-dessous. Et donc voilà, j'ai hâte de connaître votre avis les amis. Vous pouvez me dire ça directement dans l'espace commentaire. Mais attention si vous voulez spoiler, gros spoil, on saute des lignes pour ne pas spoiler les autres personnes. Euh, et puis voilà, sur cela, ben, on n'oublie pas le petit like, le partage, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, ben, on se donne rendez-vous dès demain pour le débat avec Linou qui ne connaît pas l'univers, qui n'a jamais joué au jeu, mais également les amis de chez PlayStation Inside et les autres membres de Naughty Dog Mag. Sur cela, prenez soin de vous et à très vite